Bienvenue dans notre formation sur l'art de devenir une entreprise conciliante où tout le monde y trouve son compte. Attirer et fidéliser les talents est pour votre entreprise un enjeu de plus en plus stratégique. Il faut vous montrer créatif et innovant pour être compétitif sur le marché du travail en offrant à vos employés bien plus qu'un salaire et des conditions de travail basiques. Pour vous différencier, vous pouvez proposer des mesures de conciliation travail-famille adaptées aux besoins de vos employés, mais aussi à votre contexte organisationnel, tout en respectant vos impératifs de gestion. En plus de donner une belle image de votre entreprise à vos clients, votre organisation bénéficiera d'une augmentation de sa performance grâce à des employés plus engagés et heureux de travailler. Être une entreprise consignante, c'est faire une différence auprès de vos employés en devenant un employeur de choix. Dans notre formation, nous vous donnerons une définition de la conciliation travail-famille. Nous verrons pourquoi il est important de s'occuper de la conciliation de famille et comment initier une démarche au sein de votre entreprise. Vous trouverez également dans cette formation différents outils et liens pour continuer le développement et la mise en place de votre politique de conciliation travail-famille. Enfin, notre chaîne capsule « Formation RH ».